aujourd'hui euh, travailler sa relation à soi pour avoir attiré des relations saines et équilibrées c'est quand même un peu, un peu notre objectif ben, c'est ce qu'on veut tous faire et mettre en pratique mais il faut déjà, déjà avoir une relation saine et équilibrée par rapport à soi il faut déjà être en équilibre par rapport à soi donc le travail commence par là et donc c'est à toi de de, de nous faire bosser là-dessus. J'ai je... vu qu'il y en a qui se sont vite installés. Euh, j'ai pas fait mon devoir, j'ai pas fait mon devoir. Je vous ai vu, c'est noté dans mon calepin, on, on réglera ça après. Shame Bon allez vous pouvez courir un peu plus vite là, allez, vous ralentissez tout le monde, allez, un peu de bonne volonté là, allez, allez, allez, tu vas voir qu'après deux bouteilles de Porto, ça va aller mieux. C'est l'heure de la sieste donc maintenant je vais aller dormir parce que la nuit je dors pas, parce que, <rire> que Michel quand il se retourne il me met des claques la nuit, ça me réveille toutes les 5 minutes. Dès qu'il se retourne... Bon, allez, ça suffit, je vais censurer tout ça. Je te prends dans la chambre 5 3. Je te prends dans la chambre 5 3. Dans la chambre 103, donc on est ensemble. Euh, Mais j'ai hein. vu mieux que toi, en fait. <rire> tu n'es plus la seule alternative. Ah Il y a yeah, d'autres alternatives. C'est ma vidéo Comment tu fais pour rentrer dedans hey, Mais c'est quoi ce bordel Et hey, merde Comment on a fait ça Putain, mais comment Me faire Michel Poulard C'est moi dans cet endroit magique La place de... Ouais, Salamanque et eh oui, c'est moi. Je ne suis pas Michel Poulard, mais je suis bien euh, Cathy. William, nous sommes là à Regarde comme c'est beau. Est-ce que tu trouves que c'est magnifique C'est magnifique. Hein. C'est beau. C'est beau. Hein. Ouais. C'est magnifique. La et vie est belle, regarde hein. et c'est rose. Enfin ici on ne voit pas parce qu'on a le soleil, mais comme ça, regarde. Ouais. On a du bol. La plus belle cité universitaire. Tu as un petit mot à rajouter, William On passe des moments exceptionnels et la vie est Duh <laughs> Alors, ce qui se passe ici est très intéressant, mesdames et messieurs, c'est qu'on est plusieurs personnes à être sur au même endroit et on a tous une interprétation différente de ce qui pourrait se passer. <rire> voilà, dans la vie c'est pareil, on, on est dans un même endroit, et on a chacun une interprétation et on se dit, tiens, on va nous tirer dessus. Ou d'autres disent, mais non, on peut y aller. Euh, tiens, non, on va se faire mordre par un chien. Voilà, exactement. En attendant, on est tous là et on donne tous une interprétation différente de... <rire> Il y a deux personnes là-bas dans les vignes. On ne voit que leur, leur derrière, leur arrière-train. Je sais pas ce qu'elles font. C'est deux vu, femmes hein. apparemment. Dansent, Et j'ai peur qu'elles soient. Non, je pense qu'ils coupent. Là, non, non, parce que là, c est, c est ils sont en train de couper les, les sarments. Alors, tu t'étais imaginé que ce serait aussi chouette cette croisière euh, Ouais, attends, on n'est pas encore arrivé. Il <rire> est prudent. Et moi, je vais te dire un truc, c'est qu'avec le berger allemand qui est sur la photo à l'entrée sur le portail, je préfère rester avec toi, bien contre toi. Parce que si jamais il doit mordre une fesse, la tienne sera certainement beaucoup plus appétissante. C'est cela, oui. Mais ils aiment les os, les chiens, n'oublie pas. Hein. <rire> merci, je <rire> Les os Ah bah ben, bravo Ah bah ben, écoute, hein, chacun pour soi. Hein. <rire> nous, être gentils, nous, apporter perles de couleur. Nous sommes venus en paix Pache, Piche En paix, P-E-T Piche, ça veut dire mord-moi. <rire> <rire> La vie ressemble parfois à une balade en montagne. Ça monte, c'est dur, et dans la difficulté, on peut éprouver de la douleur, peut-être de la souffrance. Oui, parce que la douleur, c'est pas de la souffrance. On pourra en reparler une autre fois. Et parfois, dans la douleur, eh bien, on ne fait qu'une chose, c'est se concentrer sur là où on met les pieds. Donc on ne regarde qu'une distance courte. Nos pieds et peut-être un mètre avant, pas plus. Puis on grimpe, on est fatigué, on manque d'eau peut-être aussi. On est épuisé, ça commence à faire mal. Et puis, la récompense, c'est d'arriver au sommet et puis de contempler le paysage. La récompense. Et parfois, quand on monte, on ne se rend pas compte qu'on est en train d'avancer. Il est parfois bon de se retourner pour voir le trajet qu'on a déjà parcouru. Ça motive, ça encourage. On se dit, ah, j'ai quand même déjà fait ça, j'ai parcouru toute cette distance, c'est extraordinaire et ça, ça nous permet de nous encourager. N'abandonnez pas. La montée peut être rude, mais la récompense est toujours là, à la clé, même si on ne la voit pas. Et si dans les moments de douleur, on ne regarde que juste devant nos pieds parce qu'on n'a pas la force de regarder ailleurs, ce qui compte, c'est de continuer à avancer encore et encore. Quand on monte, ça nous permet également de prendre de la hauteur. Vous connaissez l'expression « prendre de la hauteur » et ça nous donne une perspective. Et on voit les choses différemment que quand on est en bas. On prend de la hauteur, on ne voit pas les mêmes choses. On peut mieux appréhender le problème, vu sous un autre angle. Et parfois on dépasse des gens sur le chemin comme là Tata Tata Là par exemple, je te parle d'une perspective, pourtant du même endroit. Et là maintenant d'une autre, et pourtant je suis toujours au même endroit. Prends de la hauteur quand les choses te paraissent difficiles. Prends de la hauteur, prends le temps d'observer. Prends le temps tout simplement de t'arrêter et d'analyser le problème sur vraiment toutes ces coutures. Tu risques d'être surpris.